Monde donne systématiquement la parole soit à des acteurs de la solidarité internationale, des mouvements, soit à des groupes ou des associations ou des personnes qui vivent la solidarité internationale. Altermonde. Altermond Altermonde. Alter. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde Alter Alter Alter Alter Alter est une nouvelle étape. Et euh, évidemment, c'est... Dans laquelle nous mettons énormément d'attentes. Bon. Je suis très très attaché à Altermonde. Ce qui est intéressant, c'est que la solidarité internationale, c'est pas seulement une valeur, c'est aussi des pratiques et c'est un mouvement. Et dans Altermonde, on trouve réellement une trace de ces pratiques parce que Altermonde donne systématiquement la parole soit à des acteurs de la solidarité internationale, des mouvements soit à des euh, groupes ou des associations ou des personnes euh, qui vivent la solidarité internationale localement dans toutes les parties du monde. Et c'est ce qu'il y a de spécifique à monde c'est que vraiment, c'est le journal qui donne la parole à partir de la vie quotidienne, de la base, de ceux qui vivent dans les différentes situations. Et c'est aussi un mouvement, c'est-à-dire que ne suffit pas simplement d'avoir des pratiques et de vivre, mais il faut aussi s'organiser pour euh, se mobiliser, pour agir euh, et pour changer le monde. Et voilà, voilà ce que c'est un peu pour moi, Alter